Tamika Baj Raconté par TTS Reader Je vais te parler de cette histoire vraie et assez marrante d'un gourou qui en septembre 2009 juste après la crise des subprimes a prédit un véritable tsunami boursier. Le plus drôle est que chaque année depuis 2009, il a annoncé l'imminence d'un tsunami. Et tu sais quoi Ce tsunami n'est jamais arrivé. Enfin si, en 2020, mais comme tu as pu le constater les marchés ont vite digéré ce scénario catastrophe. Attention, je suis le premier à dire que la situation actuelle est loin d'être saine. Mais je suis aussi le premier à dire que les marchés ont toujours raison. Tout apprenti investisseur devrait apprendre par cœur cette célèbre phrase de l'un des plus grands économistes du XXe siècle, J.M. Keynes. Il n'y a rien de plus irrationnel que d'investir de manière rationnelle sur les marchés. Ce gourou avait peut-être raison Mais trop trop tôt. Par contre le marché lui est l'arbitre ultime. Je veux assister à la... Masterclass offerte. Je pense que l'erreur de beaucoup de personnes en bourse est d'attendre le moment parfait ou la prochaine crise pour enfin placer leur argent. Et j'ai moi-même fait cette erreur. Mais quand le marché repart il est déjà trop tard. En fait, la meilleure manière de se positionner consiste à le faire bien avant le crack et bien avant le redémarrage de l'économie. Le meilleur moment c'est maintenant Personne n'est capable de dire avec certitude si nous sommes au début du plus gros marché haussier de l'histoire ou si un terrible crack va survenir dans les prochaines semaines personne. Par contre, nous pouvons analyser les meilleures stratégies boursières et noter concrètement comment elles ont surperformé quel que soit le marché. Tu comprends pourquoi la clé pour prospérer sur les marchés et survivre aux nombreux événements aléatoires n'est pas de suivre les conseils du dernier gourou à la mode. Non, la clé pour réussir consiste à développer une stratégie solide. Une stratégie dont les résultats sont irréprochables mais qui se base aussi des travaux de recherche solides. Il y a tellement d'avis contradictoires sur les marchés que c'est difficile de prendre une décision et je peux le comprendre. Je veux assister à la Masterclass Offerte. Si tu souhaites éviter de subir la forte volatilité des marchés financiers, je t'invite sérieusement à participer à la Masterclass Offerte. Cette conférence en ligne a le potentiel de révolutionner les 10 à 20 prochaines années de ta vie et te donnera des armes solides pour affronter la jungle de l'investissement. Dans cette conférence, je te montre comment créer une architecture qui te protège contre les pires crises économiques et accélère ta liberté financière. Je réserve ma place. Lors de cette masterclass, je te montrerai exactement ce que j'ai mis des années à comprendre. Dans le domaine de la liberté financière, il existe énormément de fausses croyances et sans le savoir, elles peuvent représenter un lourd handicap. Dans cette masterclass de haut niveau, je vais te montrer pourquoi tu dois briser ces fausses croyances sans plus attendre et passer massivement à l'action. Tu recevras un véritable plan d'action pour passer massivement à l'action. Tu comprendras pourquoi, devenir libre financièrement n'est plus un luxe mais une obligation. Tu sauras quels sont les pièges qu'il faudra éviter dans la voie vers la liberté financière. Tu l'as bien compris, s'il y a une conférence qu'il ne faut pas rater c'est bien celle-ci. Ami, je veux participer à la masterclass offerte. Donc si tu veux passer à l'action massivement c'est maintenant Agir ou subir. à toi de choisir. Si tu désires participer à la Masterclass. Le lien est dans la description. Cette annonce vous a été partagée par Hashtag Partage Le guide des grandes formations offertes par les grands mentors. Likez, commentez, partagez Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.